Bonjour à tous, Donc, euh, nous continuons notre euh, rosaire avec les mystères glorieux sur ce livre de la contre-réforme catholique, le mois du Saint-Rosaire. Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit, ainsi soit-il, Seigneur, nous nous plongeons dans ta divine volonté, nous nous plongeons maintenant et toujours dans ta divine volonté, donc... Euh, nous offrons ce charlet pour la gloire de Dieu et le salut du monde maintenant et pour les siècles des siècles l'amour sera-t-il jamais plus fort que Dieu le mal sera-t-il plus puissant que le bien le péché sera-t-il vainqueur de Jésus non, jamais Dieu ne peut se renoncer lui-même Dieu sera le plus fort le mal aura le dessous le péché sera vaincu et l'amour victime triomphera dans la résurrection, vivant pour ne plus mourir, heureux pour ne plus souffrir. Fruit du Premier mystère, la résurrection de notre Seigneur. Fruit du mystère, la foi. Et bien Seigneur, fais ce très beau cadeau de la foi à chaque âme, maintenant et toujours. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 C'est la Lacombe de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché. L'amour victime avait été humilié jusqu'à la croix, jusqu'au tombeau, jusqu'aux enfers. Il vaincra l'enfer, il sortira du tombeau, et remontant au ciel, il ira jusqu'à la droite du Père, toujours vivant, afin d'interpeller pour nous, afin de nous aimer toujours. Deuxième mystère à l'ascension de notre Seigneur. Eh bien Seigneur aide-nous à aller au plus haut des cieux, aide chaque âme à aller là où tu veux qu'elle aille, euh, éclaire chaque âme sur ce qu'elle doit faire et euh, donne la force à chaque âme de faire ce qu'elle doit faire. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 L'amour triomphant ne se contentera pas du bonheur de son humanité. Il voudra et il opérera le bonheur de la nôtre. Il enverra son esprit tout-puissant qui convertira les cœurs, enseignera aux âmes la science d'aimer et les conduira au bonheur éternel. Eh bien oui Seigneur, conduis toutes les âmes au bonheur éternel. Donne à chaque âme la science d'aimer, chaque âme passé présenté et futur. Convertis tous les cœurs et puis... Euh,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 L'amour aimant avait été porté dans les bras de Marie, sa mère. L'amour souffrant avait été cloué à la croix et était mort sous les yeux de cette même mère tout endolorie. L'amour triomphant veut avoir avec lui sa Sainte Mère dans les joies du triomphe et Marie s'envole vers le ciel. Quatrième mystère, l'Assomption de la Sainte Vierge. Fruit du mystère, la bonne mort. Et bien, que, que chaque âme...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 Saint Michel de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel de tes ailes protège-nous. Saint Michel ange ton épée défends-nous du mal et du péché. L'amour aimant avait reçu de Marie une couronne en recevant notre nature. L'amour souffrant avait sous les yeux de Marie porté la couronne d'épines. L'amour triomphant voulut couronner Marie de la couronne de gloire. Oh, gloire à l'amour triomphant et gloire à Marie couronnée dans les cieux cinquième mystère, le couronnement de la Sainte Vierge, fruit du mystère, la persévérance finale, euh, une plus grande dévotion à Marie. Eh bien, cœurs unis de Jésus-Marie Joseph, triomphez et régnés. Cœurs unis de Jésus-Marie Joseph, triomphez et régnés. Cœurs unis de Jésus-Marie Joseph, triomphez et régnés. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien.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 Au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô oh, mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles très reposent en paix. saint michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. michel Archange, de tes aides protège-nous. michel Archange, de ton épée défends nous de tout mal et de tout péché. Donc voilà, nous, nous venons de prier... Euh, sur le livre édité à la contre-révolution, euh, la contre-réforme catholique, euh, le mois du Saint-Rosaire. Alors, euh, moi, je suis disponible le week-end pour prier un rosaire par jour, le samedi et le dimanche. Euh, là, je vais faire une autre vidéo, une courte vidéo, pour faire des litanies pour l'Europe. Euh, parce qu'il y a des risques de guerre en Ukraine. Et, euh, et j'aimerais aussi euh, j'aimerais aussi faire un test de son parce que j'ai un, un micro j'ai un micro de bien meilleure qualité en fait et, et là je suis sur son de ma webcam que je trouve pas top. Et si j'arrive à, à, à calibrer à, mes vidéos avec ce, avec ce micro, ce serait mieux. donc je, je vais essayer euh, je vais essayer de voir ça. à plus tard.